Ah oui, il est vraiment con, en fait. Donc là, après le chantage affectif, il, là, c'est la colère. Ou la menace de la colère. Je vais m'énerver. Euh, très bien. Donc, n'étant pas tribal, encore moins tripal, et pas communautaire, je vais donner raison à la femme. Ce mec est toxique et il faut se casser. Voilà. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme... D'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle depuis fille Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Littérature, <rire> utilisez-vous. Jette pas la pierre, il a niqué. Hein, y a pas de Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. et ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphanie et Edouard nous soient une jolie petite et nous fassent un petit métis. Monsieur pas que les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le, le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. La vidéoscopie, c'est devenu votre moment préféré de la semaine. Et cette semaine, au chapitre des nouveautés, euh, Paulette et sa copine, enfin, je, elle s'appelle pas vraiment Paulette, on va découvrir ensemble leurs prénoms. Ce sont deux influenceuses dont j'ignorais le la présence en ligne, vous avez été plusieurs à me les, à me les notifier comme ça, à me, à, me, à me demander de regarder, de critiquer, de commenter. Vais-je être critique Vais-je être acerbe Vais-je être moqueur Ben, c'est pas dit, on, on, on va voir. En tout cas, juste avant de commencer cette vidéoscopie, je vous rappelle que le meilleur moyen, le plus simple en fait, de me signaler les contenus que vous voudriez voir disséquer par moi c'est pas forcément de m'envoyer des messages privés, parce que là, je commence à crouler sous les messages privés, c'est de taguer, voilà, vous voyez un truc sur YouTube, ou sur Twitter, ou sur Facebook, dont vous estimez que ça mérite, hashtag vidéoscopy, V-I-D-E, -E, accent aigu, ou E, ça marche pareil, sans l'accent, scopie I-E à la fin, et de temps en temps, normalement, si les algorithmes sont bien faits, ça risque de me les remonter, puis s'il y en a un ou deux qui passent à l'AS, vous me les rappelez quelques semaines plus tard et par la force des choses, j'essaierai de, de, de tout traiter.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 Juste avant de commencer, c'est pas une pub, mais euh, c'est désormais un petit jeu que je vous propose. J'ai envie que vous vous montriez en train de consommer mes vidéos. C'est déjà quelque chose que plusieurs d'entre vous ont commencé à faire sur Instagram, paradoxalement, beaucoup de femmes. Donc voilà, vous êtes en train de me regarder en train de bouffer une pizza, en train de caresser votre chat, ou en train de faire votre jogging, ou je sais pas quoi... Vous avez une réflexion, une humeur, un accord, un désaccord. Dites-le, hein. Montrez votre écran, montrez votre bobine et en disant, Bah non, euh, tu as tort, face de paix, ou euh, haha, c'était excellent, euh, JPP, comme on dit désormais, j'en peux plus. Voilà, j'ai envie de voir un petit peu comment vous consommez mes mes contenus et également votre réaction sur le vif, hein. Tout ça, vous me le partagez en, enfin, vous le partagez avec moi. Pardon, je déteste cette euh, erreur de syntaxe. Vous le partagez avec moi via Instagram et le principe des stories et si la story est cool, je la, je la mettrai dans mes stories à, dans mes stories à moi. Avant de regarder cette vidéo, on voudrait remercier Paulette qui nous a aidé à financer cette vidéo. Mais Paulette, c'est qui C'est quoi C'est comment C'est des opticiens en ligne qui proposent des verres plus montures à partir de 15 euros. Pas cher, pourquoi Parce qu'ils suffit. Suppliquent... Ah, la fameuse mafia des opticiens. Hein. C'est une de mes mafias préférées avec également les psys. D'ailleurs, ils sont souvent un peu des mêmes familles. Hein. Ils sont souvent cousins euh, l'un et l'autre. Hein. Ce sont des métiers à, à marge absolument démentiel et euh, basés sur la, sur la santé des gens. C'est ce qu'on appelle le paramédical. Donc euh, hein, vos yeux le valent bien, euh, allez-y, enfilez-vous des lunettes à 250 balles quand ça coûte 15 à produire. Donc là, apparemment, ce sont des, des cousins un petit peu plus malins au niveau des process et qui vendent de la lunette euh, apparemment directe, on imagine, euh, faite dans un pays euh, où les gens s'appellent assez peu souvent Paulette. Hein. Plus, on, plus on prend un, un nom ou un prénom à connotation de la France d'avant, plus c'est fait, par euh, des gens qui ne sont ni euh, du monde d'avant, ni de la France. Hein. Euh, à mon avis, les gens qui ont fabriqué les lunettes de ces deux jeunes femmes s'appellent plutôt euh, Zang et Zung. Tu primes toute la chaîne d'intermédiaires, en gros, tu commandes, tu passes en direct avec eux, là, et ils fabriquent ta lunette à la commande, genre. Ce qui n'empêche pas d'avoir un choix très varié de monture. On vous montre, là, bam, bam, sur l'application téléphone, d'ailleurs. Oui, non, à 30 balles, la monture, c'est absolument, c'est certainement ni fait en France ni en Europe. Mais dans le discours, hein, on, on, on, elle fait le même le geste. De quelqu'un qui fabriquerait comme ça, euh, genre d'une mamie Paulette. C'est mamie Nova, hein. Mais là, c'est mamie Paulette qui fabriquait ta lunette comme ça, là, à Besançon. Alors qu'elle est faite par dingue à, dans la ville de Zingzang. Vous pouvez télécharger. ou ou ou ou Imaginez, je slide. Et c'est personnalisable. Ouh, ouh. Évidemment, vous mettez, euh, anti-reflet, verre aminci. Il y a aussi des solaires. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des showrooms Paulette. Donc tu peux aller essayer tes Oui, avant, on appelait ça des magasins tes lunettes en plus de pouvoir les essayer virtuellement sur Internet. Et ce partenariat tombe complètement sous le sens pour nous pour cet épisode, puisque c'est un épisode complètement sur écran de téléphone. Et euh, nous avons des lumières bleues, anti-bleues, la UV. Elle a un timbre. Qu'est-ce que c'est que ce timbre de voix ah, La lumière bleue, bon. la lumière bleue vous avez... je vous en ai offert, moi, des lunettes à, à monture euh, comme ça, là, euh, vert-bleu. Il euh, y a longtemps, il y a plusieurs mois, vous êtes témoin, donc euh, encore une fois, euh, tonton Stéphane, il a de l'avance sur ces trucs-là, il a de l'avance sur, sur les instagrameuses et les influenceuses. Des verres anti-lumière bleue, qui plus est C'est une collection spéciale éco-responsable. Je vous montre une autre paire qui m'a été envoyée, que vous allez voir dans l'épisode. Envoyée Trop. Euh... <rire> Euh, c'est moi, bonjour. Hein. On vous invite à découvrir euh, du coup la collection Paulette et évidemment un petit code promo pour en profiter. Et si vous avez besoin de lunettes, nous en tout cas on survalide et ça fait. Imaginez du... que je vous parle en vous infantilisant comme les influenceuses parlent à leur public. On, on, on trouverait ça abject et on me trouverait extrêmement euh, bon en plus d'être misogyne, on me trouverait misandre, on me trouverait condescendant. Et on me trouve d'ailleurs déjà condescendant. Alors que la vraie condescendance, c'est que moi je vous parle comme à des gens intelligents une majorité entre vous les, on 30, 40% d'idiomes, enfin, ça c'est, structurel sur Internet. Elle, elle parle vraiment aux, aux gens comme, comme des, à leur public, comme à des demeurés, mais par contre, on va les trouver sympas. C'est toujours le, le paradoxe, quoi. Survalide. Et ça fait des années que des gens nous demandent « Elles viennent d'où vos lunettes dès qu'on en porte ?» bah, oui. Honnêtement, elles viennent tout le temps de chez Paulette. On ne porte aucune autre paire de lunettes que chez Paulette. Donc il était temps en deux partenariats Non, ça m'étonnerait que les gens dans la rue t'arrêtent pour te demander d'où viennent tes lunettes. Ça, j'ai un gros, gros doute là-dessus. Oui. oui, clairement, il était temps de bon Bonjour ici. Paulette. Bonjour, Camille Justine. Bon Enchanté. Bon On se va se votre vidéo que vous allez voir dans 3, 3 2, 2, 1. 1. C'est parti pour l'épisode. Ah, avec le soutien du Centre National du Cinéma, voilà Comme notre réalisateur israélien préféré du... Comment s'appelait-il ce, ce court-métrage Oui, je crois hein. Ah, et très important, messieurs, un rapport, ce n'est pas qu'une question d'érection. Ou euh, qui était une espèce d'interracial avec des granits dedans. Euh. Parce que nous restons des femmes, avec des envies, des besoins qui était vu comme le progrès absolu, eh bien le CNC est toujours dans les bons coups. Voilà, j'essaie de décontextualiser, donc de ne pas avoir d'a priori ni amélioratif, ni péjoratif avant hein, une vidéoscopie. Mais quand je vois CNC, c'est un petit peu comme quand je vois Skyrock en bas d'une sortie d'album, c'est que je sais déjà que c'est pas pour moi. Hein. Donc là, apparemment, le, le personnage qui se met en scène sur Tinder, c'est quoi C'est la brune euh, de droite sans soutif, là, de la Polette Ouais, j'ai l'impression que c'est elle. Hein. Bon alors sur Tinder, ils mettent pas la... D'emblée, ils mettent pas la gironde, hein, euh, pour pas dire la grosse de gauche. Ils mettent la, la mince, déjà. Moi, je trouve qu'il y, y a un racisme anti-grosse, hein. Donc elle choisit, euh, elle choisit Solal. Ce qui, alors moi qui fréquente pas les sites de rencontres, je vois si, si ces photos sont exactes, je vois que maintenant les gens ont des ont des profils assez pro. Hein. Moi je me rappelle d'une époque, euh, mes, mes rares utilisations de ces sites, les, les, les photos étaient étaient toujours naze. Là là, les, ce sont des photos professionnelles, devant des, des fonds gris etc. Et Homer, là, je sais plus comment il s'appelle, Cisley, euh, envoie direct son son aubergine. Bon. Je sais que ça existe. D'ailleurs, si vous trouvez ça sur le web, sachez que c'est pas moi. Hein, je ne l'ai jamais fait, donc euh, au, au cas où ça donnerait de mauvaises idées à quelqu'un, sachez que de toute façon, ça ne peut pas être les miennes. C'est une pratique masculine euh, assez ridicule, d'ailleurs, même assez inexplicable. Donc euh, c'est vrai. Pour l'instant, tout, tout est vrai. Là, on est à 30 secondes, euh, je, je ne peux que, que confirmer. Donc là, euh, Homer a laissé sa place à Benjamin. Donc, on est, dans, on est dans la France de souche, apparemment. Première euh, improbabilité, les deux ont une orthographe euh, correcte et une grammaire correcte. C'est assez rare. Ah donc, d'accord, ça y est, là, ils sont déjà en photo de, de couverture d'iPhone, hein, ce qui est un petit peu le, le, nouveau, euh, le nouveau marqueur qu'on qu qu est sérieux, donc euh, ça s'est vite produit. Et qu'est-ce qu'elle a en main Une cigarette. Ah ça c'est vraiment la vraie parisienne, hein, la cigarette électronique évidemment. Pas grand chose à dire pour l'instant, tout ça est assez... assez... Je ne suis pas le public, mais c'est résumé, c'est factuel, c'est rythmé. Ah ça y est, déjà c'est consommé. Donc ils ont consommé l'écran du téléphone le 8 février et le 13 janvier, hop, c'est passé à l'horizontale. La mise en scène est, est pas mal en fait. Du coup, on, on, on échappe à tout un, tout un jeu d'acteurs qui serait peut-être pas forcément au top. Et au contraire, on a la, en, en dynamique, on a les conversations qui s'écrivent à l'écran. C'est bien fait. J'avais pas pensé. Et du coup, euh, alors cet homme que on devine par rapport au titre de la, de la vidéo toxique, hein, ça s'appelle les relations toxiques. Euh, alors ce qu'il ce que, ce qu ferait toxique pour l'instant, et je vois pas trop en quoi ça, ça le serait, c'est qu'il annoncerait un peu sa ça a venu à la dernière minute, et qu'elle annulerait ses amis. C'est heureusement ou malheureusement ce qui se produit avec beaucoup de couples naissants, c'est que le partenaire prend toute la place, les amis deviennent secondaires. Donc ça, ça me paraît beaucoup plus... Pour être honnête, ça me paraît très commun et pas toxique du tout pour l'instant, mais ça peut changer. Jean, regarde Oui, j'aime bien quand tu dis « je t'appelle pour te montrer mon jean », en fait totalement euh, penché au-dessus de la, de, la, de la caméra, <rire> évidemment. Fais voir, fais voir. Putain, il est bien, tombe-toi un peu. Salut Ah, elle est belle cette petite abelle. là oui. oui. alors je ne voulais rien dire, parce que je taille rarement sur le physique, mais euh, bon, il faut qu'elle fasse un peu des, des squats. Putain, avec un cul un peu plus musclé, ce serait incroyable. Ah, ouais, il l'a pensé également et il l'a dit. Bon, ça aurait été ma copine, je l'aurais pas dit, par exemple. Hein, là, on est, on est là, on est là en baby, on rigole, euh, ça ne se dit pas et ça ne se dit pas à ce stade de la relation. Donc ça, c'est pas toxique, c'est juste une, une absence de finesse et de délicatesse typiquement masculine. Hein, hein non, enfin si tu fais un peu plus de sport. Quoi. Oh, mais attends, il a Alex Je t'avais Oui, c'est bien fait, c'est très plausible en fait scénaristiquement. Du coup. Elle se met au yoga. C'est ce que je dis depuis des années. C'est qu'en fait, l'intérêt pour le, soudain pour le yoga, des femmes pour le yoga, la course à pied, machin, est, est toujours transitif. Un intérêt sincère pour une activité physique ou pour un sport, il est intransitif. J'aime ce que le mouvement me fait ressentir. J'aime cette discipline. Transitif, c'est qu'en fait, j'aime, j'ai pas vraiment d'intérêt pour le, le yoga. C'est simplement un moyen pas trop fatigant qui fait pas trop transpirer d'arriver à un but qui est, qui est en fait de me modeler pour le regard de quelqu'un. Hein. Ça, ça, ça s'appelle la, la, la transitivité de la pratique sportive et du désir. Et c'est très vrai, et, et, et pour l'instant, c'est un couple normal, comme il y en a des, des millions, avec les pentes naturelles de H et de F. C'est bien fait, hein. La pente naturelle de H est d'être un bourrin et de ne pas avoir de notion de ce qui se dit, quand, de manquer de délicatesse, de manquer d'empathie, de manquer d'intelligence de, de, communicationnelle, et la pente de F est, des, est de se mouler, euh, de se donner, de faire femme l'ego, et ensuite de prétendre avoir des intérêts qui ne sont que des, des, des artefacts, puisqu'en réalité, l'intérêt, ce n'est que de plaire à l'homme. Voilà. Donc là, les deux sexes, Hein, sont montrés dans leur côté le plus sombre enfin dans un de leurs côtés sombres mais là à m'écouter vous me trouvez sans doute misogyne alors qu'en fait je, je, je tacle les deux mais la partie homme ne compte pas, on ne retient que les offenses faites aux femmes alors que je viens d'en mettre la même quantité à l'homme mais on, re, on ne retiendra que la misogynie et pas la misandrie. voilà donc elle, a fait du, elle, est, elle était au yoga maintenant elle se met au, au vélo donc là tout son, son, son cercle amical et son, et son cercle élargi de, de followers. Vous savez, tous ces mecs qui balancent des compliments abstraits, là comme ça, des inconnus sur Internet, c'est insupportable. Évidemment, la, la croix sportive est passionnée, alors qu'en réalité, elle n'est qu'en train de se mouler. Hein, femme Lego, elle est en train de, de construire la, la, la pièce, le jouet, que, que, que, veut son, que voudrait son nouveau, son nouveau copain. Ah Et alors là, le nouveau copain, qui n'était pas du tout dérangé par la vue de son décolleté en privé, et dérangé par la vue de son décolleté en public. Donc il manque vraiment d'intelligence communicationnelle. Hein. Encore une fois, ça fait deux fois que je le tacle, hein. notez bien. Donc là, ok, elle fait une story euh, qu'on va qualifier de sexy, grosso merdo. Donc là, on va nous expliquer que ce qui est toxique, euh, c'est de demander des nudes. Non, c'est toxique de demander des nudes ou d'envoyer des photos de son aubergine à des inconnus qui ne l'ont pas demandé ou. Que mandé, que demander. Oh, c'est pas toxique du tout de le faire en coupe, puisqu'on a vraiment des, des, des, des souvenirs, des reliquats de, mode, de modélisation de, de, de poitrine, de jambes, de mains, de pieds, de, de bien-aimés, peints sur vermeil, gravés, en mosaïque, énormément d'objets, comme ça, ont circulé à travers le monde, d'un royaume à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, parce que deux amants se manquent. Et le, le, la stimulation visuelle à l'époque se faisait par des, des, des boîtes à bijoux, des, des coffrets, des, des livres dont il y avait une petite, un petit repli dans la, dans la couverture. Donc ça n'est rien de contemporain et ça n'a rien d'une déviance moderne, le, le, le nude. Hein, ça, évidemment, je parle de, avec une personne que l'on courtise et avec qui on partage une certaine confiance, je ne dis pas à des, à des inconnus. T'es relou, envoyer des nudes en couple, c'est une marque d'amour et de confiance. Tu m'aimes pas ou quoi Oui, alors là, c'est un, c'est une démonstration d'un, encore une fois, de la transitivité du désir, mais c'est pas la même transitivité. Tout à l'heure, c'était la transitivité de de l'activité sportive. C'est encore une fois, euh, le, le mec est assez relou, oui, hein. Mais c'est c'est ancestral, c'est c'est dans notre mythologie, c'est dans notre atavisme. C'est dans la façon dont nous sommes. Wesh, wesh. Voilà, d'accord. Donc là, on a compris vraiment, le, dans la simplification de la langue, et euh, les mots de l'empire euh, culturel. Donc Wesh wesh en fait partie. Donc là, vraiment, j'ai fait un arrêt sur image à 4,25. Euh, on voit vraiment les, les dommages, irréparables, je ne sais pas, mais en tout cas réels, du féminisme euh, cosmopolite contemporain sur les femmes. Hein. C'est-à-dire que là, il y en a une qui est en train de, de, de faire une tête euh, comme ça, avec une, une bouche en cul de babouin, un vieux t-shirt défoncé, euh, et l'autre euh, qui, déjà, n'a pas une grande élégance physique, mais à la limite, l'élégance de l'expression et de la syntaxe tient lieu parfois d'élégance physique à ceux qui n'en ont pas beaucoup, qui en sont un peu dépourvus. Et là, elle hurle comme ça, Ouais, avec ses cheveux gras, un wesh, tu vois. Là, on a vraiment le, on a une synthèse, là. Hein à 4.25, on a une synthèse. Regardez bien ça, hein. Ça, c'est, c'est, le futur, ça. 4.25, c'est le futur. Et pourquoi? Là, elles font des gestes avec la, avec la langue qui auraient été considérés il y a peu de temps comme obscènes. Les, je vais pas, je vais pas le faire parce que ça deviendrait immédiatement un même. Mais là, ce qu'elles viennent de faire à 4.26, là, c'était des symboles de, d'une industrie euh, dénudée, il hein, y, a, y a très peu de temps encore. Oui, mais attends, euh, bah, allez, bon, vous entendez les inflexions Mais vas-y, vas-y, vas vas vas les, les, les bourgeoises, en fait, pour s'encanailler, se mettent à parler comme des racailles. Hein. Mais euh, vas-y, t'as raconté quoi Mais non, on se voit dans deux heures Vas-y, je vous montre. En gros, bah là nu, enfin en culotte hein, quand même, mais là-haut nu, j'ai fait un peu genre des trucs comme ça Sympa eh, canon, canon, ah, bombasse, bon, euh, ouais. bon, bombasse Putain vous m'auriez vu, je faisais tellement pitié dans ma chambre toute seule En même temps c'est chaud, moi j'ai un peu peur de faire ça Ouais, je comprends Euh, vous venez quand oh, euh, Attends, euh... attends, parce que je suis pas prête Euh, <rire> euh vais, vais. 20h Vas-y photo, photo allez, Posez bien, bien ah, moi, moi, allez, allez Allez, ah, oui. bah, allez Ouais, ouais, donc là, pareil, on a la suite de la synthèse, euh, de la production objective du, du féminisme contemporain euh, sur la jeune fille. Il y a la weshden au fond, avec le doigt d'honneur, le survêtement et les ongles blancs longs. Il y a l'assistante de prod au premier plan, avec la, bûche en, la, la bouche en cul de poule, euh, les cheveux gras et le, le bun, là, c'est-à-dire que c'est quant à la pas les moyens d'aller chez le coiffeur ou la flemme de te coiffer ou que tu estimes que tes amis méritent pas que tu te coiffes. Il y a quelques années, c'était réservé au yoga, au sport, tu vois, les femmes s'attachaient les cheveux pour faire du sport. Maintenant, c'est c'est juste, euh, je, je m'en fous quoi, voilà. Et on a Naïma, hein, donc la, la partie grand remplacement, tatouée évidemment, hein, qui euh, derrière sa frange nous fait une espèce de signe de, de concert de rock et euh, Miss Paulette au milieu qui, qui a l'air un peu perdue avec une Nadine peroxydée à droite qui essaie de twerker, mais maladroitement. Voilà. Ça, c'est la synthèse. Je pense que là, on est habillé pour, elles sont habillées pour l'hiver, mais malheureusement, tout ce que je dis est assez réaliste. Voilà. J'avais dit que ça allait twerker. On y est presque là. Ça, ça se sentait, en fait. Donc on a eu la transitivité du sport, puis la transitivité du désir. Maintenant on a la transitivité de l'amusement, c'est-à-dire qu'en fait euh, on ne s'amuse pas s'il n'y a pas un écran pour le montrer aux autres. Hein. Du coup le spectateur de notre prestation c'est pas mon c'est pas le, c'est pas l'ami, c'est l'écran hein, par la médiation de l'écran. Tout tout transite par un par un tiers quand les choses sont insincères. Et évidemment après on s'étonne de recevoir des sollicitations euh, euh, un peu concupiscentes de followers. Mais l'homme de base n'a pas de subtilité, n'a pas de retenue, n'a pas de finesse, et ne se retient de, de, de montrer sa vulgarité que par la peur de l'humiliation physique réelle. Sur les réseaux sociaux, comme il n'y a pas la peur de l'humiliation qu'il pourrait y avoir dans la rue avec une inconnue, il se permet des choses. Et quand on comprend cette nature de, de, de H pur, on... Pas... Enfin, je ne suis pas pour la pudeur, et vous allez me dire que je veux voiler tout le monde. Non, simplement, le, le, le petit jeu érotique de euh, déboutonner sa chemise dans une story, en jouant à... Ah, on voit mon soutien-gorge », c'est juste absolument certain que ça crée les conditions de se faire emmerder en ligne. Par contre, hein, je viens d'être un peu critique par rapport à ce comportement euh, visant à, comme ça, à flirter in abstracto pour ensuite se plaindre de recevoir de l'attention non sollicitée. D'accord. Là, je vais en mettre, par contre, une couche, un hein, souci de probité à l'homme. Tu ne peux pas et tu ne dois pas, mec, essayer d'altérer de, de, de, ou d'empêcher ce comportement-là. Tu dois considérer que c'est la nature de la personne que tu as rencontrée et si tu pas content, tu te casses. Là, tu n'as pas de chantage affectif à faire à quelqu'un par rapport à son mode d'amusement ou par rapport à son rapport aux réseaux sociaux, d'accord Tu ne le changeras pas durablement son rapport aux réseaux sociaux. Tu ne changeras pas durablement non plus ses addictions. C'est comme se mettre avec quelqu'un qui fume ou qui se drogue en disant il va changer avec moi. Non, ça va être un combat infini. Vous perdrez toujours, croyez-moi. Donc les deux ont tort. C'est-à-dire que elle, je, je, je, je trouve qu'il y a une duplicité et une double éthique féminine à se plaindre de d'hommes lourds et surexcités tout en jouant en permanence sur les corps du, du, du désir euh, en faisant euh, j'ai pas euh, ma chemise est ouverte j'ai pas fait exprès bon très bien d'accord et, et inversement lui ne devrait pas exiger a fortiori en mode chantage affectif de d'altération du comportement de l'autre comme disait euh, James Brown euh, what you see is what you get donc la façon dont se comporte la personne dans les premières semaines prends-en ombrage si tu veux mais prends-en acte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 et pas communautaire, je vais donner raison à la femme. Ce mec est toxique et il faut se casser. Coucou voilà. ouais, Pourquoi tu réponds pas, c'est le problème bah Non, mais c'est parce qu'il fallait que je trouve un coin calme. Ouais, monte ta tête, là. Un... Mais on s'amuse, c'est tout. T'es avec qui, là D'accord, donc en fait, là, on a une espèce de jaloux maladif. L'acteur joue très bien, en plus, hein. Quand, quand on a envie de, quand on a comme ça une espèce de de de, de, de mouvement d'éloignement physique par rapport à un, à un acteur qui est censé jouer le mauvais rôle, c'est bon signe. Il joue très bien, on, on a envie de le détester. Mm -hmm. Oui, c'est vraiment, c'est à peu près là, il enchaîne tous les marqueurs qui devraient faire fuir une femme, et j'espère qu'elle va le faire. Euh, je les avais notamment moi-même listés ces marqueurs dans une vidéo dont vers laquelle maintenant je vous renvoie dans dans le coin de l'écran qui s'appelle les hommes à fuir. Mais là, c'en est un parfait exemple. C'est euh, quelqu'un qui fait du chantage affectif, de la menace, et qui semble euh, souffrir en fait, physiquement de votre comportement naturel. Quand quelqu'un semble être affecté physiquement alors que vous ne vous comportez que naturellement et que vous vous amusez, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc, bye, voilà, c'est tout. Mais non, mais euh... suis une copine, c'est tout, c'est juste que je suis pas collée à mon téléphone. Enfin, mais il y a les meufs, il y a rien d'autre que les meufs. Euh, montre-moi, montre -moi si, donc je peux pas montrer. Mais comment tu veux que je fasse confiance après là, Tu me Non, non, non. Mais là, on est vraiment. Voilà. Là, on atteint les limites du logiciel féminin. C'est l'absence de discernement. Un type. Ce comportement déjà de base, c'est excluant. C'est fini. Les excuses toute la nuit. C'est exagéré. Euh, c'est de C'est quasiment de la schizophrénie ou de la bipolarité. C'est exactement le, le type de caractère qui est invivable, qui est dangereux, qui est nocif. On en est qu'à 6.30 de la vidéo, mais, enfin, pour moi, c'est déjà fini. Je l'ai, je l'ai, vécu. On s'est déjà comporté comme ça avec moi. Je connais des hommes qui se sont comportés. J'ai toujours conseillé à l'autre de partir, homme ou femme. Donc, je comprends même pas pourquoi cette vidéo continue à durer. On va encore arriver à l'impéritie typiquement féminine. Les femmes étant euh, l'engence qui, soi-disant, aurait le, le primat de la psychologie, qui comprendrait tout, qui lirait de la, et qui lirait étudier et comprendrait la psychologie depuis l'âge de 5 ans. Et en réalité, elles sont incapables quand la connexion émotionnelle est présente, émotionnelle et également la connexion au lit, d'arriver à formuler un avis euh, un peu assertif sur quelqu'un, tu vois. Et tout à coup, il y a une espèce de réécriture en sa faveur, alors que quand ça sera fini, la réécriture sera en sa défaveur. Elle est en train de d'affabuler, de, de, de, de, c'est-à-dire d'écrire une fable améliorative pour lui en disant, euh, il a du mal à dormir, euh, c'est parce qu'il m'aime beaucoup, euh, c'est parce qu'il tient à moi, etc. Mais leur capacité à affabuler dans l'autre sens, quand vous ne faites plus partie de leur vie, est identique ou, ou supérieure. Hein. Vous aurez la, la... Vous paierez le double prix, en fait, de cette magnanimité dont, dont elle a fait preuve au début. Hein. Mais voilà, mais moi c'est juste à cause des stories. En même temps, tu ce qu'on a posté. Non, attends, ça tu as tout mis en ligne et tout, c'est abusé. Même moi, c'est un peu gêné, genre, limite, Enfin, c'est pas grave, tu vois. Mais Après, en plus, tu le connais. Benjamin, il est grave jaloux, tu le sais. Voilà, on était grave bourrés, bon... Le, le, le vice, le bug de la jalousie, c'est que elle met du baume sur l'ego des personnes qui en manquent. Hein les gens qui manquent d'ego, qui manquent de surmoi, qui manquent de force vitale, vont tomber dans les bras des jaloux, puisque leur ja la jalousie ne sera pas perçue comme une, une immense marque d'irrespect. On voit bien que ça crée les conditions du conflit, mais en même temps, comme on a le... le l'ego trop patrophié, en fait le jaloux nous fait sentir tellement recherché, tellement nécessaire et tellement vital que moi par exemple, si une femme me demande de voir avec qui je suis, ça veut dire qu'elle ne me croit pas, si elle ne me croit pas, de base, elle perd 50% de mon intérêt puisque j'estime faire preuve de probité régulièrement, si tu ne me crois pas, c'est que tu ne me connais pas, si tu ne me connais pas, tu ne peux pas m'aimer. Donc, de base, tu perds mon intérêt. Mais ça, c'est quand on pense, enfin, quand on arrive à faire dialoguer, à faire communiquer le cerveau droit et le cerveau gauche. La, na la nature et la raison. L'informuler le, le, et le formuler. Le ressenti et le penser. C'est-à-dire, quand on fait de la mécanique avec les sentiments, quand on fait ce que je vous apprends à faire. Quand on pense avec ses tripes et avec son ventre uniquement, eh bien, euh, on fait ça. Mais ça, il suffit de le comprendre... Et il suffit de résister à sa pente, c'est-à-dire, il suffit d'un peu d'intelligence, un peu de force, un peu de vitalité. Bon, manifestement, ça manque dans le milieu des attachés de presse euh, parisiennes et des relations Tinder. Mais en même temps, euh, même temps euh, chacun choisit son environnement. Hein. Hey, C'est un peu chaud, hein. Je, je t'avoue que je trouve ça un petit peu exagéré. Franchement, là, en vrai, euh, t'as rien fait de grave. Euh, C'était une soirée normale, quoi. Ses amis sont cool et objectifs, hein. Re reconnaissons-le. Oui. Coucou, ma puce, tu viens à quelle heure euh, Vers midi, ça vous va C'est Sabrina. Demande-lui si Benjamin vient, je vais vous préparer une petite blanquette. Ton père demande si Benjamin vient. Oui, j'ai entendu. Euh, non, il vient pas, il peut pas. Ah bon Mais comment ça bah, Il peut pas, il vient pas, c'est tout. Bon, j'y vais à toutes. Bon, ok, à tout à l'heure, ma puce. Bisous. Yes, bisous. Oui, alors quand vous avez à 30 secondes d'intervalle, tu me prends pour un con et euh, réponds-moi, euh, je t'en supplie, etc. Euh, ce que je ne comprends pas, c'est que dans le, dans, le, dans, la, dans le système pensant féminin, vous êtes ulcéré et dégoûté par des comportements que je trouve beaucoup moins ingrats que ça. Euh, J'ai vu des femmes disparaître, euh, pour une ironie incomprise, où j'ai vu des femmes disparaître parce que j'étais trop patient et que je montrais pas assez d'empressement à passer à l'horizontale. Alors qu'en fait, je je vous raconterai peut-être cet exemple une fois, c'était l'année dernière. Voilà, il y avait quelqu'un que, <rire> à qui, euh, à qui je, je, je, je, je, avec qui je pensais euh, qu'il y avait un potentiel. Et donc, euh, je ne montrais aucun empressement. J'étais extrêmement, euh, à la fois confiant et patient sur le fait que les choses s'aligneraient pour qu'on pour qu'on pour qu'on voilà et et et du coup ça a été vécu comme une espèce de bon bah euh, il est pas empressé, il y a rien tu vois et ça c'est très et ça c'est très con donc vous disqualifiez des gens sur des critères et des facteurs qui sont généralement euh, l'intelligence et la confiance en soi un mec très intelligent qui a, qui a très confiance en lui la façon dont il va l'exprimer ou le verbaliser ou le non verbaliser vous allez savoir en général vous, vous saouler contrairement à ce que vous dites par contre une espèce de puceau mental parce que je suis désolé c'est vraiment avoir le mental d'un nouveau-né que de euh, d'alterner comme ça des états émotionnels aussi opposés en 30 secondes vous devriez fuir en courant et vous devriez même mais même pas fuir par devoir mais en fait ça devrait vous vous désexciter d'accord et en fait non ça je comprends pas oui un bébé je suis désolé j'ai un peu craqué je crois mais c'est juste que ça, ça me stresse quand, quand, quand je sais pas où t'es, si j'ai peur, j'ai envie te protéger et tout, je suis désolé. Je sais qu'il faut que je fasse gaffe. mais OK. J'ai peur, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ce, ce... Oui, alors là, vraiment, 1 le, le, le clip est plutôt bien fait. 2 le, le titre est plutôt bien choisi. Et 3 je suis entièrement d'accord avec Paulette et Machine, là. C'est vraiment pour le coup, euh, avec les réserves que j'ai faites au début, je suis désolé, je suis 100% d'accord avec elle et ce type est 100% à fuir. Donc, euh, si vous aviez des amis femmes, d'accord, qui euh, me reprocheraient une certaine partialité à leur rencontre, ou euh, de défendre les hommes systématiquement, ou d'être, je ne sais pas quoi, un, un masculiniste ou un méniniste, ben bah envoyez-leur ça. La preuve la preuve que non, euh, je suis 100% de votre côté, Paulette et machine. Voilà, on arrête à 7,57, je pense que... On a fait le tour, on a compris le message. Si vous aimez ma façon d'aborder les relations hommes-femmes avec pragmatisme, probité, impartialité, et en essayant de faire communiquer la raison et les sentiments, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, de rétribuer la vidéo avec un pouce, et d'enchaîner votre visite par la vidéo que je suis en train de, recommande, de vous recommander, là, au bout de mon index.